Hello les filles, bonjour, bonjour, Donc je vais attendre que vous vous connectiez les filles, aujourd'hui on est sur le thème de l'épilation au fil, j'espère que vous allez toutes bien, bonjour, bienvenue Charlène, bonjour, Buissile, bonjour. Les filles, nous sommes sur le thème de l'épilation au fil. Je pense que certaines connaissent, connaissent bien. Bonjour à toutes les filles, bienvenue. Donc l'objectif de ce live, les filles, ça va être vraiment de pouvoir vous présenter la technique, bien évidemment, dans son système d'utilisation, son fonctionnement, également pour l'origine. Je vais vous parler des tarifs également et comment il est possible de pouvoir le combiner avec d'autres services. Donc j'espère vous, de votre côté, que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à me faire des petits coucou. Bonjour les filles, bienvenue à toutes celles qui se connectent. Le thème aujourd'hui est épilation au fil. J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end les filles. hop. Donc voilà, pour ce nouveau live, je suis ravie de vous retrouver. C'était important pour moi aussi de changer un petit peu euh, pour que euh, on avait l'habitude, hein, dernièrement, de, de vous présenter des partenaires. Mais j'avais envie aussi de vous proposer quelque chose de beaucoup plus technique. Et pourquoi aujourd'hui, bah, je, je me dirige vers l'épilation au fil Parce que c'est tout simplement une grosse tendance actuelle dans les instituts. Alors... Qu'est-ce que réellement l'épilation au fil Et n'hésitez pas aussi à participer avec moi les filles. Hein. Donc l'épilation au fil, c'est une technique d'épilation qui va vraiment permettre d'arracher des... jusqu'à la racine en fait, tout simplement, euh, chacun de vos poils, chacun des poils de la cliente. Donc c'est très important de comprendre que vous allez arriver vraiment jusqu'au bulbe. Et c'est vraiment top dans le sens où vous allez vraiment pouvoir éviter tout ce qui va être question de poils incarnés. Alors, euh, cette épilation au fil, comment ça va vraiment fonctionner Eh bien, c'est sur un système tout simplement de torsade. On va torsader les fils ensemble et ça va vraiment permettre de retirer euh, voilà de façon individuelle chaque poil. Alors vous avez bien compris qu'on est sujet sur un principe vraiment de petite zone. On ne pourra pas, en tout cas ce sera très compliqué de pouvoir travailler des zones complètes. Hein. Alors, alors après je vous cache pas que c'est pas impossible, moi je l'ai déjà pratiqué par exemple sur le ventre. Mais c'est vrai que ça va être très fastidieux, donc on va essentiellement se concentrer sur la zone du visage, et en ce qui concerne les zones un petit peu plus grandes, eh bien on va privilégier soit l'épilation traditionnelle ou soit celle au sucre. C'est par contre en termes d'origine une prestation qui est d'origine donc orientale. On le retrouve énormément dans les pays par exemple euh, la Turquie, l'Inde, en Iran. Et c'est vraiment de coutume puisque c'est une euh, technique qui va vraiment euh, s'échanger, se transmettre de mère en fille. Donc elle on n'a rien bien sûr. Et ces filles-là n'ont rien à nous envier. Donc euh, pour ma part, c'est vrai que j'ai été euh, formée moi-même en 2014 à cette épilation par euh, donc une technicienne française, mais je n'ai pas arrêté euh, justement de me former pour gagner toujours plus en astuces. Et il faut comprendre aussi qu'en fonction de la personne qui va vous former, vous allez apprendre euh, une manière différente. Soit on peut travailler avec le système de la bouche, soit avec le cou euh, qui était relativement très apprécié au moment euh, du Covid. Euh, et également, on peut travailler avec le système des mains. Pour ma part, j'ai commencé avec la bouche. Euh, bien évidemment, j'ai évolué avec le cou, euh, puisque voilà, on, on va juste changer de zone, hein, mais ça ne changera absolument pas votre process. Et les mains, c'est vrai que c'est pas, on va dire, euh, euh, ma technique de prédilection, puisque voilà, j'ai beaucoup plus de, j'ai beaucoup plus de, d'avantage à travailler, voilà, de gestion, beaucoup plus, on va dire, pour moi, c'est plus automatique. J'ai une préférence vraiment à travailler avec la bouche. En soi. Donc ça, c'est vraiment pour mon parcours euh, personnel. Mais vous, vous aurez bien sûr l'opportunité de pouvoir travailler avec celle avec laquelle vous vous sentez le mieux sans aucun problème. Après, c'est une technique qui, elle, va être aussi très appréciée dans le domaine masculin, pas que féminin. Euh, on va être sujet, effectivement, à pouvoir correctement travailler euh, bien le, le contour de barbe. Hein. C'est vraiment ça qui va faire le succès de l'épilation au fil, c'est qu'on a une finition cette ligne parfaite qu'on ne retrouve pas, euh, notamment avec les épilations classiques ou l'épilation au sucre. Donc je ne sais pas, vous les filles, de votre côté, est-ce que c'est une technique que vous travaillez déjà Est-ce que euh, vous avez déjà testé euh, Là, je vais travailler sur mon petit modèle qui est Carla, hein, et ça va être sa première fois. On est toujours sujet à avoir un petit peu peur en se disant est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal. Bah forcément, la sensation va être différente de celle de l'épilation qu'on a l'habitude de, de faire. Hein. Mais voilà, c'est juste une question euh, eh d'habitude, de, de, de, euh, mais normalement, ça ne fait absolument pas mal, car là, je t'assure. Alors, en termes de tarifs, euh, merci Colline, j'adore l'épilation au fil, c'est super net. Effectivement, oui Colline, ça je, je vous l'accorde, moi je suis passionnée par l'épilation au fil parce qu'on arrive vraiment à, à obtenir une finition qui est juste incroyable. Euh, alors, je galère pas mal mais j'ai essayé la technique des mains et bouches. Alors là, je vais vous montrer quelques astuces, hein, justement, en termes de technicité, Elodie. Donc, il euh, ne faut pas hésiter vraiment à, à partager euh, qu'est-ce que vous avez de, du mal, est-ce que c'est euh, le fonctionnement des deux mains. Voilà, ça, on pourrait échanger euh, même euh, en privé sans aucun problème. Hein. Alors du coup, en termes de tarifs, c'est vrai que c'est une technique que vous allez euh, retrouver, euh, voilà, avec des prix, hein, on va dire, un peu... Euh un peu différent donc selon euh, selon le type d'institut euh, on peut démarrer à 5 euros comme on peut retrouver à 15 euros dans d'autres instituts euh, et puis on peut aussi euh, faire ce système de euh, de forfait visage entier ici à luxembourg par exemple bah, ça va se facturer facilement 50 euros donc, c'est une prestation qui vous permet, euh, à, après avoir bien pratiqué, à, avoir bien acquérir la gestuelle, voilà, un sourcil en 5 minutes, enfin, un sourcil, la zone du sourcil en 5 minutes est bien sûr totalement possible. Maintenant, quand on débute, il faut s'attendre bien sûr à une vingtaine de minutes pour le sourcil. Donc, je vous l'accorde, effectivement quand on commence c'est pas forcément la prestation la plus rentable mais là il suffit vraiment que vous puissiez un maximum prester de votre côté pour que vous puissiez gagner des automatismes et aller très très vite. Est-ce que le, les non-esthéticiennes peuvent pratiquer euh, ce type d'épilation Alors, l'épilation, en ce qui concerne l'épilation, c'est vrai qu'il est très important de toujours avoir euh, eh bien, cette, euh, cette, euh, bah, ce diplôme quoi, qui est esthéticienne à partir du moment où vous allez venir travailler une épilation. Ça ne va même pas changer en fonction des euh, pays où vous vous trouvez. Alors, la législation reste la même. C'est vrai que, euh, notamment ici à Luxembourg, aucun problème, mais en ce qui concerne la France, je sais que vous êtes soumis à quelques restrictions linéaires. Voilà, donc euh, je vous ai parlé des prix. Il était important aussi pour moi de vous rappeler un petit peu euh, bah, ce qui va en coûter pour vous. Bah, il faut savoir que l'épilation au fil, vous n'avez besoin vraiment que d'un fil de coton. Donc ça reste vraiment la technique la plus économique que vous allez euh, rencontrer et aussi euh, c'est celle qui sera la plus écologique puisque voilà le, le, vous avez juste le fil à jeter. Voilà. Euh, en termes euh, de démonstration, donc là on va pouvoir démarrer. Je vais tourner un tout petit peu mon ici mon appareil. Donc on va tourner. Je pense que là, vous voyez bien les filles. Donc, il est important quand même d'apporter une certaine expérience à votre cliente. Hein. C'est vrai qu'une technique, une technique d'épilation peut être très rapide, mais tout va dépendre aussi de ce que vous souhaitez pour vous différencier auprès de la cliente. Ben, Est-ce que vous souhaitez apporter une expérience supplémentaire Nous, on a fait le choix, effectivement, d'apporter cette expérience. Donc, on va au préalable, bien entendu, venir démaquiller... Je vais faire une exfoliation également. Ça, ça va être important. Et je vais vous expliquer pourquoi l'exfoliation. Donc, pour pouvoir démaquiller, je vais utiliser de mon côté les éco-sponges. Donc, ce sont des petits disques démaquillants. Voilà, qui sont épais, très doux pour ma cliente. Je viens travailler dans les deux sens. Voilà, hop Ils ont un pouvoir de démaquillage qui est, qui est quand même relativement agréable et très efficace. Donc, lorsque vous démaquillez votre cliente, pensez tout de même à venir travailler le démaquillage vraiment au plus haut du sourcil et également sur... L'arcade sourcilière et la paupière ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient bien sûr travailler l'entre-deux-sourcils. C'est cette zone qui va être la plus compliquée lorsque vous vous prestez l'épilation. Voilà. Ensuite, je vais venir exfolier, comme je vous avais indiqué. Alors, pourquoi traiter avec une exfoliation Alors, parce que l'exfoliation va permettre vraiment euh, de retirer toutes les petites peaux mortes. Donc, ça va ouvrir les orifices qui auraient pu être bouchés par une peau. Et aussi, les petits mouvements vont permettre de réactiver un petit peu... La matrice microcirculation la lymphe, l'oxygénation au niveau de la matrice donc ça va vraiment stimuler la création du poil voilà ici je viens donc toujours un petit mouvement circulaire Hop. donc ça c'est une étape que vous n'êtes pas pas obligé de faire les filles voilà nous c'est vraiment dans le cadre où on a envie de créer une expérience cliente supplémentaire et c'est bien également d'indiquer à sa cliente voilà c'est quelque chose potentiellement qu'elle pourrait refaire à la maison pour stimuler hein, les, les sourcils les moins denses voilà. Alors, vous me direz que peut-être, effectivement, avant de créer une épilation au fil, il serait sujet à ne pas venir sensibiliser hein, euh, le contour de notre cliente, au cas où elle a un contour qui est sensible, elle, de, déjà de, de base, ou en tout cas une peau sensible. Maintenant, je tiens à spécifier qu'on travaille toujours avec des, des produits très doux. Donc, j'ai retiré un maximum ici. Je te laisse fermer, Carla on va rincer un petit peu le petit sourcil. Donc, j'ai pris de l'eau déminéralisée. Hop. Également, le fait de travailler un, une exfoliation, c'est aussi euh, parce qu'on souhaite peut-être euh, ou non travailler un aîné. Je te laisse fermer aussi. Hop, tu peux tourner. Voilà, lorsqu'on est sujet à vouloir... Euh, traiter un aîné. Et moi, c'est ce que je vous conseille, hein, c'est de pouvoir combiner un maximum les prestations au regard afin que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires et que votre cliente, bah, tout simplement, elle, elle soit d'autant plus contente de son résultat. Et voilà. On ferme, je vais retirer tous les petits grains ici de gommage et on est OK. Donc là, pour mon brossage mon petit goupillon je vérifie par rapport à la découpe. C'est vrai que euh, certaines praticiennes vont avoir tendance à découper euh, la pointe euh, de leurs sourcils. Moi, je vais vraiment m'axer essentiellement que sur la tête. Et là, quand je regarde, effectivement, Carla, elle n'a pas forcément une tête très très euh, longue. Donc, autant laisser. Moi, je ne suis absolument pas fan hein, de la découpe euh, de la découpe euh, des poils sur le sourcil, sur le corps du sourcil et sur la queue. J'aime vraiment avoir cette petite finition, la pointe fine, c'est important. Voilà. Donc, je brosse et ensuite, avant de démarrer, je vais venir apporter un petit peu de talc. Le talc qui est très important, surtout si votre cliente est sujette à avoir, par exemple, euh, la peau grasse. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout, hein, parce que le talc pourrait, par contre, si vraiment vous l'appliquez en, en trop grosse quantité... Le talc pourrait effectivement lui faire barrière. C'est-à-dire que les particules de talc vont venir s'imbriquer dans votre fil et du coup, vous risquez d'en avoir de trop et ne plus épiler le poil. Donc là, voilà, ma cliente, elle est totalement prête, effectivement, pour euh, la pratique du fil. Là, je désinfecte les mains et je vais vous présenter le fil, les filles. Donc, me revoilà. Donc, pour le fil, j'utilise le Vanity, qui est, euh, lui, un fil qui va être 100% antibactérien. Hop. Donc, 100% fil de coton antibactérien, pardon. L'objectif, euh, bien sûr, ça va être d'utiliser une partie de fil seulement, hein, et qu'on jettera, bien sûr, à, euh, après toute utilisation. Le fil est quand même relativement résistant, euh, mais il se peut effectivement dans la pratique avec l'usure aussi que bien vous ayez besoin de réutiliser un nouveau fil. Donc, première chose que je vais vous faire, c'est vous montrer la technique avec la bouche euh, et le mécanisme. Donc pour ça, je vais mettre une petite partie dans ma bouche que je vais vraiment venir plaquer, je vais venir euh, fixer euh, au niveau de ma molaire, comme ceci. Je vais détendre un tout petit peu. Alors, ça va jouer effectivement si vous êtes droitière ou gauchère. Maintenant, en formation, on vous apprend toujours à travailler avec les deux mains. Vous pouvez effectivement euh, rester derrière votre cliente. Et donc là, ça nécessitera effectivement que vous puissiez changer de main. Maintenant, si vous êtes vraiment très à l'aise avec votre main droite euh, dans l'exécution, et eh bien, vous pourrez tourner autour de votre cliente. C'est ce que moi, j'ai tendance à faire aussi. Mais voilà, en, en, lorsque je suis en live ou quoi, ou en formation, c'est vrai que euh, je montre essentiellement quand je suis à l'arrière pour ne pas perdre de temps. Donc, je place comme ceci l'extrémité de mon fil. Je vais détendre, on va être à peu près sur une soixantaine, une soixantaine de centimètres de fil. Je vais, alors la main d'exécution, ça va être effectivement, euh, ça va être effectivement par exemple ma main droite. Et je vais venir tout simplement, donc ma, ma ligne est ici bien droite, je vais me positionner avec mon revers et je vais tout simplement tourner 7 fois. Donc je tourne 7 fois, voilà. Et j'ai tout simplement créé ici cette petite partie que j'appelle la torsade. Ici pour le triangle, c'est la partie où on va épiler. Hein, donc c'est la zone épilatoire. Et c'est cette zone que je vais venir tout simplement de façon parallèle euh, positionner. Vous voyez, je ne vais pas rester comme ceci. Je vais vraiment me mettre de façon parallèle sur la peau de ma cliente. Donc de l'autre côté, bien sûr, je vais avoir un maintien. Hein, je peux, alors, je peux ouvrir. Moi, ce que j'aime faire, c'est aussi pouvoir avoir un tout petit peu de fil qui va me permettre de euh, tout simplement desserrer ou serrer ma tension d'accord mais l'objectif c'est toujours avoir cette partie bien perpendiculaire hein toujours cet angle parfaitement euh, parfaitement droit si vous êtes un petit peu penché du coup ça ce qui va se passer c'est voyez ici ma petite euh, ma petite torsade elle va complètement venir se, se mélanger et j'aurai pas du tout d'efficacité donc le principe c'est de rester le plus perpendiculaire possible surtout les, les bras les mains cette zone épilatoire, il ne faut pas du tout qu'elle soit penchée, il faut qu'elle reste la plus droite possible. Et donc, pour pouvoir créer la, le geste d'épilation, vous allez tout simplement rabattre, ramener vers l'arrière votre tête, hop, comme ceci. Et c'est tout simplement en allant vers l'arrière que vous allez... La zone ici va s'avancer. Ma petite bobine ici, ma petite torsade ici va s'avancer. Vous voyez Et c'est comme ça que le mouvement d'épilation va se créer, comme ceci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon petit modèle. Donc, je vais avoir tendance à démarrer essentiellement par ma partie supérieure, parce que voilà, c'est plus évident pour moi. J'ai besoin voilà pour euh, une bonne maîtrise du geste j'ai absolument besoin d'avoir on va dire la bonne distance entre mes deux mains on n'oublie pas effectivement que cette distance elle peut être relativement courte si ma zone est toute petite et donc dans ce cas là je vais venir tout simplement resserrer avec ma main gauche ici et si j'ai besoin que ma zone soit un peu plus grande et eh ben j'ai juste à desserrer ok voilà donc ici je viens pousser mes poils vers le bas donc j'ai quand même pas mal de chance en ce qui concerne le dessin euh, puisque ma cliente elle a euh, une une micro pigmentation elle a un micro blending et donc je vais suivre naturellement sa forme qui a été donnée maintenant vous pouvez euh, en amont bien sûr hein, si une cliente elle a besoin d'une restructuration complète c'est de créer un pré dessin sans aucun problème donc je viens ici et c'est parti Alors, détends sans, sans relever la paupière. Merci, Carla. Super. Donc, je viens embarquer mes poils dans la zone d'épilation. Et j'ai... Voilà, donc vous revenez vers moi. Donc ça, c'est top. Super. Donc je viens hop, je glisse je viens créer ici ma ligne hop là. et la ligne elle se fait vraiment parfaite et je continue alors travailler debout ou travailler assis c'est vrai que moi j'ai une préférence à travailler toujours debout je connais des techniciennes qui vont aimer travailler assise mais elles vont être sujets à vraiment à, à, à avoir ce ce banc hein, ce, cette chaise haute donc ça ça va être vraiment pour le dessus donc vous voyez j'ai profité quand même de travailler l'entre et on va pouvoir passer sur euh, le poil inférieur au sourcil donc là car là elle en a pas elle en a pas énormément et je vais guider donc ma cliente, elle a besoin tout simplement pour euh, avoir une peau bien tendue, parce que là c'est vraiment nécessaire. Elle va venir cacher un tout petit peu ses cils, donc ça va créer une petite tension vers le bas. Et avec l'autre bras, ouais super Carla, elle va venir étirer un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin de grand chose, mais c'est ce qui rappelle aussi qu'il est préférable de travailler ce type de technique sur des peaux euh, malheureusement euh, qui ne soient pas trop trop relâchées. Que sinon ça peut sensibiliser donc là c'est pareil le même mouvement hop. le mouvement doit être quand même relativement rapide les filles hein parce que si vous allez vraiment trop lentement votre cliente hop, je voudrais je sais pas si on arrive à voir mais vraiment j'ai embarqué le poil avec moi hein. le poil est dans la torsade ici un hein. Si vous allez trop lentement, votre cliente, du coup, elle va être sujet vraiment à, à sentir. Aussi, le fait d'étirer, ça permet également euh, de ne pas coincer la peau. Parce que vous pourrez être sujet, effectivement, à tout simplement couper. La peau peut se couper. Par un mauvais maintien, en fait. Hein voilà. Super. Hop, on tourne un tout petit peu. Ici, hop. En fait, on peut faire déplacer. Exactement, on peut faire déplacer les mains de sa cliente. Et je viens ici créer ma ligne du bas du sourcil. Pour pouvoir bien faire rentrer mes poils dans ma zone à épiler, hein, je viens et je fais glisser tout simplement. Un petit effet d'aller-retour comme ceci mais ma zone doit toujours être parfaitement parallèle voilà car là c'est bon tu peux lâcher voilà donc là en moins en quelques coups seulement hein, parce que j'ai travaillé euh, de façon à ce que vous puissiez voir toute la gestuelle mais c'est vrai qu'en ayant en, est, en allant un petit peu plus voilà la création de la ligne parfaite est vraiment très très rapide Voilà, super. Donc ça, les filles, c'est vraiment dans euh, le procédé de la bouche. Vous allez pouvoir retrouver ce même procédé avec le cou. Alors, pour le cou, c'est la même chose. Hein. C'est juste que je vais venir, je vais faire ici. Hop. Si j'y arrive, Parce que parfois, c'est vrai que ça va être plus compliqué... Donc, on essaye vraiment de le faire à hauteur un petit peu. Il euh, ne faut pas qu'il soit trop long parce qu'il risque de vous gêner. Voilà. Donc, je fais mon double nœud, histoire que ce soit hyper, hyper stable. Aussi, moi, je vous invite pour celles qui font euh, ici un retour. Vous voyez le petit retour ici qui soit un peu long. Il peut vous gêner dans la pratique. Donc, il ne faut pas hésiter à le couper. Et je vais travailler exactement de la même manière. Donc, hop, de côté, je viens ici. Je prends et je vais tourner toujours cette fois. Tout là, hop, ma main au revers. Donc, je fais une, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour les filles, bonjour Anaïs, bienvenue les filles, à toutes celles qui viennent de se euh, connecter. Bonjour Juliette qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps au téléphone alors c'est bien hein, ce système de live ça vous permet aussi de, de nous rencontrer en direct donc là pour la technique du coup c'est exactement la même chose au lieu que je rabats effectivement ma, ma, ma tête en arrière c'est mon c'est mon coup, hein qui va enfin c'est même je dirais même plus c'est le buste vraiment qui va venir euh, qui va venir travailler parce que hop vous voyez alors, je, là si vous ramenez la tête en arrière ça fera rien c'est vraiment hop, le mouvement de balancelle donc là c'est le même procédé donc je vais me remettre ici sur la partie du milieu pour vous montrer donc là je me positionne alors essayez quand vous êtes au milieu c'est vraiment de dépasser la zone de l'œil. Hein. Il faut que votre fil, il soit quand même relativement long pour ne pas gêner l'œil de votre cliente. On essaye toujours d'épiler. Ça, c'est très, très important d'épiler dans le sens inverse. Mais parfois, même en le prenant sur le côté, ça fonctionne, hein. Puisque le principe est vraiment de venir torsader le poil dans, euh, justement, cette petite partie euh, de torsade. Hop, je vais revenir un petit peu sur la partie. Hop, on peut fermer. Hop, ici, j'ai une petite partie ici qui va être... Je regarde, hein, toujours on peut toujours essayer parce que vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à voir ouais c'est bon là ici par rapport à notre angle profondeur ici je vais avoir du mal tout de même à, à me positionner hein, cette petite zone ici là la zone que j'ai envie de traiter voyez avec le creux c'est pas évident donc c'est pour ça qu'il est très important tout de même de remonter hein. et donc là ma cliente elle va devoir m'aider donc par rapport au sens de pouce du poil ici on se rend bien compte que je vais pas être du tout dans le bon prolongement puisqu'il faut que je sois toujours dans le sens contraire. Et là, je vais être dans le, dans le même sens. Donc là, c'est le moment, soit je vais me tourner hein, et je vais venir face à ma cliente pour procéder ou bien tout simplement, je vais tout simplement changer de main pour l'épilation. Donc là, je viens ici, je rembobine un petit peu de ce côté-là. Oui, bah oui, on adore. Ouais, c'est vrai que c'est une technique qui est vraiment folle. Vous le pratiquez, vous, Anaïs Enfin, tu le pratiques, toi, Anaïs Notre influenceuse pro Anaïs. Cette jolie technicienne qui est de la région de Montpellier, me semble. On a dernièrement fait une, un jeu concours avec notre belle Anaïs. Donc là, le procédé, c'est la même chose. Je viens et je travaille donc dans l'autre sens. Donc, si tu veux bien, c'est mettre ta main du coup sur ton œil Ici, voilà. Yes, super. On tourne un tout petit peu. Donc, l'objectif, c'est de toujours avoir cette partie, bien sûr, qui soit la plus perpendiculaire possible. Et je vais faire mon petit mouvement de balancelle. Voilà. Et on a, bien sûr, les poils qui se retirent. Donc, ça peut paraître effectivement compliqué. Mais une fois que on a compris la gestuelle, ça va vraiment tout seul. Hop, on va tourner encore un tout petit peu. Je tourne toujours la tête de ma cliente vraiment pour essayer d'avoir, en tout cas, ici, en termes de distance, quelque chose qui soit qui ne soit pas gênant et éviter justement d'avoir mon fil qui se qui se relève tout simplement voilà Carla petit mouvement toujours de balancelle à l'arrière donc c'est pas ma tête qui va qui va venir travailler hein. c'est vraiment c'est pas du tout ma tête c'est vraiment mon buste entier qui part en arrière Donc là, hop, je reviens ici. Voilà, super. Alors parfois, il peut être sujet ce que vous ayez là, ça va. Hein, J'ai vraiment beaucoup de chance avec elle. a beaucoup de chance, c'est un super modèle. Euh, vous pouvez être sujet, effectivement, il y a quelques formes d'œil, c'est bon, tu peux relâcher. Il y a quelques formes d'œil qui vont être quand même pas mal compliquées à travailler. Donc si jamais euh, voilà, vous êtes en train de répéter, parce qu'il y a peut-être des poils aussi qui peuvent euh, être très très fins, même si normalement le duvet il est censé euh, euh, pas mal être facile, euh, facile à, à retirer. Mais voilà, si vous êtes sujet sur une peau à une tendance un petit peu plus grasse, vous pouvez déjà remettre effectivement... Soit un petit peu de talc ou soit vous venez tout simplement reterminer à la pince pour éviter justement, hein, quand on est dans ses débuts, hein, dans l'apprentissage, pour éviter d'irriter un maximum la peau de la cliente. Donc, euh, ici, euh, bonjour, moi je pratique cette technique, Christina, super et je suppose que vos clientes, voilà, elles sont vraiment contentes. C'est un, une prestation, de toute manière, qui est très en vogue dans les instituts, comme je vous le disais. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on repart sur un process de technique qui soit... Euh, déjà, le côté ancestral plaît beaucoup. Le côté savoir-faire aussi, se dire, voilà, c'est vraiment l'humain qui est euh, dans cette pratique. Euh, donc là, c'est vraiment... Allez, allez. Les filles, elles adorent, ça donne envie. Oui, Anaïs, c'est vraiment top, j'adore. Mais pas évident. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais dès qu'on a... Ça fonctionne très, très bien. J'ajoute cette technique, fin mars, ce live me conforte dans ce choix. Et eh bien, je suis contente pour vous, Caroline. C'est notre partenaire, euh, partenaire formation qui est de Angers. Vous allez voir, vraiment, ça va... Ça va vraiment apporter une plus-value aussi à votre carte puisque ça va vraiment bien se combiner avec les techniques que vous faites déjà comme le bro -lift, la teinture de sourcil. Ça me plaît trop. Et lorsque euh, la technique bien en main, il faut compter combien de temps pour faire l'épilation Donc Christina, effectivement, merci pour avoir répondu. C'est 5 minutes. Effectivement, 5 minutes pour travailler le sourcil. Moi, je fais déjà depuis quelques années maintenant. Et la finition, le petit plus ne font pas exactement. C'est vrai que tout le monde ne procède pas à l'épilation au fil, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous euh, distinguer de la concurrence. Je n'ai pas vu je n'ai pas vu le début, vous faites un gommage. Alors euh, Louisa, oui je vais faire un exfoliant au début. C'est vraiment pour.. Euh, en plus de l'épilation, c'est vraiment pour apporter une certaine expérience. On va venir travailler avec ces petits mouvements circulaires. Donc ça va permettre d'activer aussi la micro la lymphe, l'oxygénation. Ça va aussi retirer, euh, bien sûr, toutes les peaux qui pourraient obstruer euh, les orifices des poils. Et donc dans ce cas-là, laisser vraiment l'opportunité des nouveaux poils de, de, de bien apparaître. Donc voilà pourquoi j'ai effectué un gommage. Et la zone d'épilation, c'est laquelle... Donc là, on a on a travaillé effectivement les sourcils. Mais vous pouvez bien sûr faire le duvet, vous pouvez faire les joues, même si euh, personnellement, c'est quelque chose que je ne conseille pas à ma clientèle. C'est vrai que lorsqu'elles ont un duvet qui est très très prononcé, euh, j'ai plutôt en termes de recommandation, bah voilà, le laser, je peux comprendre que pour certaines clientes, ça peut être sujet de euh, complexe. Euh, donc, euh, sincèrement, c'est vrai que moi, je dirige absolument pas mes clients sur, sur ce type euh, d'épilation sur les joues. Même si, sur le long terme, euh, on sait que le fait d'arracher le euh, bulbe, ça permet vraiment de faire une création de poils beaucoup plus fins. Mais elle aura un meilleur résultat, on va dire, avec, euh, avec effectivement euh, l'épilation laser. Mais en contrepartie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus onéreux. Donc... Euh, Moins de déchets aussi, ah ouais, c'est super écologique. Donc euh, voilà aussi, moi pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Euh, oui, et naturel, il n'y a pas de produit, effectivement. Donc euh, vraiment top. Top l'idée du gommage, avant je vais essayer. Ah bah je suis ravie que, au moins euh, ce petit détail vous ait profité Audrey. C'est vraiment top. Donc il nous manque maintenant, c'est la pratique avec les doigts. Alors, alors, la pratique avec les doigts, bien sûr, qui est juste là. J'avais perdu mon, ma petite bobine de fil. Je suis contente, du coup, que ça vous a inspiré ce live, les filles. Donc, je vais venir travailler. Alors, comment je vais faire le choix de la longueur Donc, en règle générale, je le fais couler comme ça. Et je vais laisser une trentaine de centimètres après mon coude. Donc là, hop, je vais juste venir hop, déchirer. Je vais faire un nœud. Alors vraiment, je vous rappelle les filles, en tout bien, tout honneur, c'est vraiment pas euh, la technique des doigts, c'est pas celle que je maîtrise. Hein. Donc euh, je vous montre parce que voilà, c'est important aussi que vous puissiez savoir ce qui se fait euh, aussi. Maintenant, alors, moi j'ai beaucoup plus beaucoup plus de facilité à travailler le cou et la bouche. Le cou, ça m'a beaucoup aidé hein, pendant la période de, de Covid. Surtout, ça nous a permis de continuer euh, les formations donc voilà, j'ai fait mon petit nœud ici, tout simplement, mon petit nœud coulé, comme ceci. Et ensuite, je vais faire exactement le même procédé. Je vais tourner cette tour. Alors peut-être euh, la question que vous pouvez me poser, c'est me dire euh, pourquoi je fais cette tour. Bah, vraiment, c'est celle qui me permet d'avoir, on va dire, le meilleur maintien de la, de la petite bobine. Ah oui, la, la bouche aussi, et bah bah, ça me rassure. Hop là, donc je suis comme ça, je me recule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, hop. Et je vais travailler donc à plat. Donc là, j'ai mon petit nœud. Il faut faire attention au fur et à mesure que vous travaillez, qu'il ne vienne pas vous gêner. Donc le process, c'est... Voilà, si je travaille dans cette zone, si je travaille dans cette zone d'épilation, d'accord hein, Je fais avancer comme ça, hop Et je peux venir travailler aussi dans cette zone d'épilation. Donc j'ai travaillé comme ça, hop En ouvrant et refermant tout simplement. Donc là, je vais vous montrer. On va finir par ceci. Donc, hop, on est OK ici. Donc, comme on a expliqué, il est important... Hop, Merci, Carla. Il est important d'être bien à plat, chose que ici je vais ne pas, je vais pas pouvoir être parce que j'ai beaucoup d'espace entre ma peau et euh, ma petite torsade. Donc, je vais vraiment demander à ma cliente de bien tourner. Hop, ici, on est bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit si peu par là, Carla Yes, super voilà, donc c'est exactement le même process ici. D'accord Donc, je vais venir placer mes poils vraiment dans la zone à épiler. Et là, dans mon mouvement, hop. Je vais ouvrir, hop. Voilà. Pour revenir en arrière, j'ouvre de l'autre côté. Et je fais le même procédé. Hop là. Voilà, on avance petit à petit. Je reviens. Donc, c'est la ligne c'est la, la plus proche du cadre, hein, qui est vraiment votre délimitation, hein, pour éviter vraiment de, de repartir sur le cadre et savoir vraiment épiler au bon endroit. Voilà. Si jamais, et là, c'est un petit peu mon cas, si jamais on se rend compte effectivement que... Notre fil est un petit peu large par rapport à la grandeur de nos mains. On peut très bien refaire un petit nœud, hein, c'est possible. Voilà. Très bien. Voilà. Donc si jamais, et là c'était le cas, hein, j'avais une toute petite largeur que j'aurais pu corriger. Et là, juste, je serais juste venue faire un, un nouveau nœud, donc plus bas. Et ça m'aurait permis vraiment d'avoir la, la taille... Euh, la taille parfaite justement par rapport à la longueur de mes doigts donc voilà les filles pour notre technique de l'épilation alors bien entendu sur ma cliente une fois que j'ai fini je vérifie si on a encore quelques poils à retirer je peux les terminer effectivement euh, à la pince sans aucun problème Pour éviter de reprendre mon fil, je les termine seule à la pince. Voilà. Et petit plus également, c'est que je vais venir apporter. Donc, vous savez qu'on travaille également l'épilation au sucre. Donc, la c'est ce crème. C'est vraiment euh, une crème qui va permettre de calmer les rougeurs de ma cliente. Vous avez certainement d'autres produits à travailler. Mais là, c'est vraiment, elle est très appropriée pour euh, la pré-épilation, post-entretien. Donc ça, c'est vraiment, je place cette crème uniquement si j'ai terminé hein, mon épile et que je ne souhaite pas apporter ni de coloration, euh, ce que moi, je vous invite bien sûr à faire. Euh, ni de coloration, ni de teinture. Je voudrais juste vous montrer vraiment en termes de. Je sais pas si on arrive vraiment à voir, Carla. Hop ici. Ouais, vraiment. Ouais. Essayez de faire un petit zoom. On n'arrive pas bien à, à délimiter, mais on est vraiment sur une. une euh, voilà, une ligne qui est vraiment parfaite. J'ai plus aucun résidu euh, de poils. J'ai plus de poils. Mais vraiment sur une ligne qui est ultra nette. Donc ça, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à vous le montrer. Mais euh, vous pourrez bien sûr tester. Moi, je vous invite, hein, si vous êtes sujet à vous intéresser à cette technique, et peut-être prochainement la proposer en institut, c'est d'abord de, de la tester. est super net et droit, moi j'adore. Et puis, ça va très très vite. Hein. Et vous, Colline, euh, je suis sûre que vous êtes fan aussi de, de pouvoir le faire sur vous. Moi, j'ai commencé en 2011, avant, euh, parce que je travaillais déjà la formation sur les ongles, etc. Et j'ai... Euh... Je me suis vraiment lancée euh, parce que, tout simplement, j'étais passionnée de ce résultat. Il m'obsédait, ce, ce, ce, ce résultat de ligne parfaite m'obsédait. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu vraiment euh, tester, euh, savoir euh, l'apprendre correctement. Mais comme je vous dis, c'est important toujours de, de bien continuer à se former sur ce type de technique pour aller toujours plus vite. Voilà. Donc, euh, en termes de combo, qu'est-ce que vous pouvez Donc, je vous ai parlé effectivement... Du aîné, je vous ai parlé de la teinture, mais n'oubliez pas aussi que c'est quelque chose que vous pouvez proposer également avec le brow lift, hein, ce rehaussement de sourcils. Donc là, c'est un, un trio que vous allez pouvoir combiner qui vous permet effectivement d'augmenter relativement vite votre chiffre d'affaires, sachant que un brow lift, c'est aux alentours de 59 à 79 euros, simple, d'accord euh, seul, je veux dire, et ensuite vous rajoutez jusqu'à 12 à 15 euros en supplément des piles, vous rajoutez également euh, soit du aîné, soit de la teinture, donc c'est pas grave. Donc euh, voilà, on peut être sujet à être rapidement sur une prestation qui est aux alentours, en tout cas pratiquement de 100 euros, donc euh, euh, voilà, c'est pas à négliger. Et pareil, en termes de formation, les filles, et euh, c'est pour ça que je vous invite, voilà, vraiment à rester avec, à la fin jusqu'à avec moi. Là, on a bientôt terminé, mais je vous annonçais également une petite surprise. C'est que... Deux surprises d'ailleurs, ça c'est cool. C'est que euh, vous allez euh, donc euh, pouvoir retrouver euh, toutes ces techniques en centre de formation. Bien évidemment, puisqu'on va vous proposer la technique de l'épilation seule. Vous avez celle, la formation également en une seule journée qui vous permet de travailler avec le aîné, mais également avec le bro-lift. Euh, donc, euh, c'est une formation qui, qui requiert bien évidemment beaucoup de concentration parce que, voilà, en travaillant toutes ces techniques, on a besoin vraiment d'être le plus efficace possible. Mais c'est totalement possible, et ceci en une seule journée, puisque nous, on va vous demander, c'est essentiellement, voilà, de pratiquer beaucoup de pratiques. Et pour l'épilation au fil, il n'y a pas de grand secret, de toute manière. Hein, comme je vous parlais au départ, on est sur une vingtaine de minutes. Et puis, petit à petit, voilà, pour les techniciennes les plus... Euh, les plus confirmées, 5 minutes, comme par exemple Colline vous l'a annoncé, euh, et ben elles vont travailler jusqu'en 5 minutes seulement. Donc, par rapport à nos formations, sachez que tout le mois de mars, on va euh, donc tout simplement vous proposer ces formations avec moins 10%. Euh, toutes les formations qui traite autour de l'épilation au fil, qu'elle compte soit au, au fil seul, soit effectivement avec le henné, soit avec le bro lift. combiner les trois, et eh bien vous aurez toujours moins 10% sur ces formations si jamais vous souhaitez tout simplement les apprendre chez nous, ici dans nos locaux à Luxembourg. Donc ça c'est la première surprise. Et pour terminer euh, ce live les filles, je vous rappelle aussi euh, que nous avons mis en place déjà depuis quelques temps un groupe WhatsApp VIP. Donc, c'est un groupe qui vous permet tout simplement d'avoir les dernières actualités de la marque, toujours en avant-première, mais aussi des, euh, des, des, des réductions comme ça, de très exceptionnelles et qui ne sera vraiment euh, possible que par le biais du WhatsApp. Donc voilà, je vous conseille fortement de pouvoir y aller parce qu'il y en a un dès le 1er mars qui arrive. Je dis ça, mais je dirais. Voilà, les filles. Merci en tout cas d'avoir participé euh, à ce live. Je vous, je vous remercie vraiment du fond du cœur de toutes les participations que vous avez pu faire. Je vous souhaite moi aussi une très, très belle après-midi, les filles. Euh, plein Plein de belles prestations, beaucoup de sous. Et puis moi, je euh, vous revois bientôt. Merci.